bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer cette pose que j'ai réalisée sur moi alors là je vais la réaliser de ma main gauche donc ma mauvaise main euh, donc sur l'autre main donc euh, voilà comme vous pouvez le voir j'ai déjà enlevé le gel par contre euh, j'ai nettoyé mon poil à granuler entre temps euh, et donc ils sont un peu noirs malgré le fait que je les ai euh, que je me suis lavé les mains et en plus donc j'ai un petit problème donc euh, je me suis cogné le petit doigt entre temps et donc donc je vais vous montrer ce qui s'est passé. Aïe aïe aïe, il s'est coupé, enfin il s'est cassé beaucoup beaucoup trop court. Ce qui fait que là, euh, je suis dans un petit dilemme. Soit euh, je le coupe et j'essaye de limer euh, le, le restant de gel. Ou alors je euh, fais une petite réparation avec un petit sachet de thé. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça je vais vous montrer dans cette vidéo euh, comment bien le faire. Avec, euh, voilà si vous n'avez pas de colle à capsule, je vais vous montrer comment le faire simplement avec du gel. Voilà, donc c'est ce que je vais, faire, euh, je vais faire dans cette vidéo. Donc on commence bien sûr par se désinfecter les mains. Le plan de travail doit être bien sûr désinfecté également. Et ensuite, donc, je vais euh, repasser mon bloc polissoir. Alors là, bien sûr, j'ai déjà fait tous les travaux de, de base sur les ongles, c'est-à-dire euh, repousser les cuticules, euh, voilà, limer la surface. Donc là, je repasse juste un coup de bloc polissoir, tout simplement pour euh, bien nettoyer donc, tout le reste de, euh, <rire> de cendre de mon poêle à granuler. Je vais peut-être plutôt dû faire l'inverse, mais voilà, c'était comme ça. Donc là je viens de sortir il y a quelques jours la formation maquillage, je ne sais pas si vous avez déjà eu le, le temps de regarder tout ça. Euh, donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu en même temps que je me faisais les ongles. Donc si vous avez envie d'apprendre à vous maquiller, euh, vous personnellement, donc j'ai lancé une formation, euh, on va dire, pour les particulières, mais j'ai également lancé une formation pour les professionnels. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour la formation pro, on ne peut pas. En tant que non-esthéticienne, proposer des maquillages, même si c'est du maquillage artistique ou quoi que ce soit, à des clientes de contre rémunération. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de proposer des cours de maquillage. Et justement, j'ai axé ma formation sur cela dans la formation. Ce qui fait que je vous explique, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous explique en long, en large, en travers, comment gagner plus de 1000 euros en 8 heures donc euh, sans avoir besoin de se faire payer pour les maquillages donc là ce que je fais euh, c'est que j'y vais vraiment très très doucement sur mon petit doigt pour éviter qu'il se plie et euh, voilà que ça, se... que ça me fasse mal finalement alors bien sûr j'ai toujours cassé mes angles avant hein, sinon je ne ferai pas ça avec un bloc neuf Voilà, une fois que c'est fait, je vais passer avec mon cleaner. Donc moi, bien sûr, hein, j'utilise tous les produits de la marque Your Nails. Tous les produits sont hypoallergéniques, donc euh, moi, je préfère. Voilà, une fois que c'est fait, je vais appliquer le gel de base. Je l'ai penché, la a coulé. Donc là je le fais vraiment en direct devant vous. Hein. Je ne parle pas en voix off ou quoi que ce soit, je suis en direct. Donc je prends vraiment très très peu de gel. Donc si vous avez envie de, de suivre l'une de mes formations, je donne bien sûr des formations de base, de perfectionnement. Donc perfectionnement ça va surtout être forme artistique, mais on voit également les poses rapides, la crigelle, les pop-it, enfin voilà plein de, plein de choses comme ça qui sont un petit peu à la mode en ce moment, qui permettent de gagner un petit peu de temps. Et donc, je propose un suivi vraiment très très long. Donc, peu importe votre pays, vous avez, vous avez accès donc de n'importe quel pays, puisque je forme des élèves vraiment euh, du monde entier, euh, donc de tout ce qui est euh, dom -tom, euh, donc Martinique, Réunion, Guadeloupe, Tahiti, euh, voilà, tous ces pays-là. Je forme également de, de tous les pays d'Afrique. Donc, j'ai des élèves de de plusieurs pays d'Afrique, euh, tout ce qui est bien sûr la France, ben forcément, euh, tous les pays limitrophes, donc tout ce qui est euh, Suisse, Belgique, euh, Luxembourg, enfin voilà, tous ces pays-là, et également depuis peu le Canada. Donc je suis vraiment très très très heureuse d'avoir accueilli quelqu'un du, can du Canada, et puis j'espère en avoir... Euh, bientôt euh, rapidement d'autres puisque c'est un pays vraiment que j'adore, la mentalité j'adore donc euh, voilà ça me fait vraiment très très plaisir donc si tu écoutes cette vidéo voilà ça me fait très plaisir que tu sois dans la formation et euh, donc voilà je, on, je, on va tout de suite catalyser tout cela donc je mets bien sûr sous ma lampe alors je place toujours bien mes doigts pour que, euh, voilà, pour que mes doigts soient bien placés sous les lampes donc là, j'ai une lampe LED UV, euh, qu'on retrouve également dans le, dans le kit de démarrage que je propose. Euh, D'ailleurs, pour mes élèves, je propose euh, une réduction de 20% sur tous les kits euh, du site. Donc le site, c'est www.yournails-international.com. Et donc, euh, voilà, je propose euh, des kits assez complets, donc suivant le matériel que vous avez, on utilisera... Enfin, vous pourrez acheter plutôt l'un ou l'autre kit à votre convenance. Voilà, là, il n'y a pas besoin forcément de le faire sécher très très longtemps, vu que c'est le gel de base. Vous avez vu, j'en ai mis vraiment une très très très petite quantité. Hein. Vraiment, la couche doit être ultra fine, sinon ça ne tient pas. Donc là, je l'ai mis 30 secondes. Je laisse à nouveau 30 secondes. Voilà, là, ça fait une minute. Finalement, pour le gel de base, euh, ça suffit. Il hein. n'y a vraiment pas besoin de le catalyser trop longtemps ce que je vais faire à présent je vais venir réparer mon petit doigt voilà donc là j'ai pris un petit sachet de tisane tout simple et avec mes ciseaux je viens découper alors il n'y a pas besoin de, de prendre un bout trop grand juste découper un petit bout et je vais venir donc alors j'ai pas besoin de tout ça je vais couper un bout je vais, je vais voir si ça fait la largeur de mon ongle oui même largement je crois que l'autre bout suffira donc je vais venir le coller finalement sur la partie fissurée pour pouvoir la renforcer alors pour cela je vais prendre mon make-up rose toujours de la marque Your Nails bien sûr et je vais venir en appliquer un tout petit peu sur l'ongle Je vais venir placer mon sachet. Alors, bien sûr, ça tient moins bien qu'avec la colle à capsule, mais si vous n'avez pas de colle à capsule, ça peut dépanner. C'est, on va dire, un petit peu plus galère à coller, mais ça fonctionne aussi. Là, je vais le tirer, je vais bien le mettre en place. Et puis pour que ça se maintienne bien, je vais finalement venir donc le tenir sous la lampe quelques instants pour pouvoir euh, bien, donc, euh, pour qu'il s'applique bien. Et puis ensuite je vais revenir mettre du gel par dessus. Donc on met toujours notre peau à l'abri de la lumière. Le pinceau également, très important. Voilà, donc je l'ai bien remis en place et puis là du coup il tient bien. Donc là, je laisse catalyser pendant 30 secondes et ensuite je pourrais mettre le gel make-up par-dessus. Alors là, on va voir après au niveau du, du bombé s'il est encore suffisant parce que finalement j'avais fait une pause il n'y a pas longtemps, il y a environ deux semaines. Donc euh, voilà, au niveau de mon bombé, ça devait encore être à peu près bon. Par contre, euh, il y en a certains qui étaient peut-être un peu plus plats que d'autres. Donc, on va venir vérifier comme ça si le bombé est suffisant. Euh, J'ai l'impression que mon index, voilà, il n'y a, a pas tellement de matière. Donc, je vais peut-être en remettre un petit peu sur celui-là. Mais il n'y aura pas forcément besoin d'en remettre euh, sur chacun. Je montrer de bien près ah, donc je comble donc là comme je vous le dis hein, je le fais de ma mauvaise main donc j'ai l'impression d'être une euh, une débutante à chaque fois que je travaille sur cette main là ah, on fait comme on peut hein. on essaye de répartir le gel de toute façon après on peut toujours le rattraper au limage En tout cas, si vous avez envie de suivre une formation qui est vraiment très très très complète, euh, donc je vous propose donc l'accès à mes formations. Mais voilà, vous pouvez vous dire peut-être, oh là là, je sais pas si ça me ça me correspond. Moi, je préfère une formation, <coughs> pardon, une formation en centre. Enfin voilà, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup sur les groupes privés. Moi, j'entends ça à longueur de temps. Euh, oui, mais euh, les formations à distance. Euh, c'est pas bien puisqu'on n'a pas une personne à côté de soi, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et j'ai envie de dire c'est peut-être le cas pour d'autres formations à distance, mais moi en fait j'ai une, une manière de procéder un petit peu différente, c'est-à-dire que déjà moi je suis là 7 jours sur 7 pour vous accompagner, c'est-à-dire que même le dimanche, je suis toujours là pour répondre à vos, à vos questions, à vos besoins, euh, voilà, même à vous coacher parce que voilà on parle aussi de confiance en soi, de toutes ces choses qu'on n'aborde absolument pas dans d'autres euh, formations et pour moi je trouve que c'est une partie mais vraiment essentielle parce que bien souvent on n'a pas assez confiance en soi pour réussir parce que finalement c'est une composante essentielle de la réussite. D'ailleurs j'en parle beaucoup dans la conférence que, que je vous offre aussi donc si vous n'avez pas encore... Euh, si vous n'avez pas encore suivi ma conférence, donc, euh, je, ouais, je la propose régulièrement. Donc Il suffit de vous inscrire, il y a le lien juste sous cette vidéo, hein, Donc euh, vous pouvez vous inscrire pour la conférence. Là on, on parle ensemble pendant euh, plus de deux heures et euh, je vous explique finalement tout mon parcours, comment je suis passée d'un euh, salaire vraiment minable à un très très bon salaire. et Je vais vous expliquer ce qui a fait la différence pour moi et ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Et, euh, et donc, voilà, là, je vous donne un petit peu mes secrets que j'ai appris, finalement, pendant plusieurs années. Donc, si vous avez envie de suivre cette, cette conférence, vraiment, même si vous n'avez pas forcément envie de prendre la formation, mais je pense que ça pourra vous apporter des, des choses sur un plan personnel. Euh, voilà, rien que d'entendre de, un, un témoignage de, de quelqu'un qui a qui a su s'en sortir malgré beaucoup de difficultés, voilà, ça fait toujours du bien entendre, donc, euh, voilà, ça peut être... Euh, ça peut être bien pour vous. Euh, J'offre également une formation d'initiation, donc totalement gratuite. Encore une fois, euh, j'aime vous offrir des choses. Pour moi, vous êtes super importante. Euh, voilà, je, chaque matin, je me lève en me disant qu'est-ce que je pourrais faire euh, pour les autres. Parce que pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose de, de très, très important d'aider, de partager, euh, de, de, voilà, de, de, comme dit, ouais, partager mon savoir. Et donc, du coup. Euh, j'ai voulu mettre en place cette, euh, cette mini formation d'initiation gratuite pour pouvoir euh, donc vous expliquer finalement euh, certaines choses sur la forme, sur euh, pas sur la formation, sur, euh, sur les ongles. Et donc euh, voilà, vous pourrez déjà tester, avoir vos premiers résultats. Et si ce mode d'apprentissage vous convient, on peut continuer sur la formation euh, professionnelle ensemble, la formation qui est certifiante et donc qui vous permettra ensuite d'ouvrir votre entreprise et puis de bien sûr de d'en voilà. faire votre métier et puis de... Finalement de profiter de la vie après parce que voilà vous serez plus salarié, vous serez plus maman au foyer, enfin vous serez toujours maman au foyer si vous l'êtes, mais vous pourrez travailler euh, avec vos enfants à côté, avoir un revenu, enfin voilà c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi je profite maintenant de la vie, je me dis voilà si à, à 14h j'ai envie d'aller faire les magasins, je le fais tout simplement parce que j'en ai envie et je me dis voilà la vie c'est pas demain, la vie c'est tout de suite et maintenant c'est juste génial quoi, enfin voilà moi je profite à fond et c'est tout ce que je vous souhaite honnêtement c'est juste génial donc voilà là j'ai catalysé pendant environ une minute euh, ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon euh, mon base et finition donc euh, sur les autres doigts comme ça ça séchera en même temps finalement euh, mon index finalement je vais le laisser comme ça ça suffit j'ai pas besoin d'avoir euh, énormément de, de matière Donc pour moi, c'est vraiment pas évident de vous filmer cette main-là. Parce que c'est vraiment compliqué pour moi de travailler avec la main gauche. Plus de ça. J'ai une petite poussière dedans. Bon alors, sortez-la toujours hein, si vous avez une poussière. Là, je vous montre vraiment tout. Hein. Je ne coupe pas la vidéo. Donc, euh... vous voyez même les petites choses qu'on ne voit pas dans les autres vidéos. <rire> même ce qu'on n'a pas envie de montrer, finalement. Alors, dans la formation aussi, on apprend beaucoup euh, de, de choses sur pourquoi les ongles se décollent comment régler les problèmes, tout ça, parce que pour moi, c'est essentiel. C'est vrai que dans une formation euh, formation en centre, on n'a pas le temps de voir tout ça. Moi, je proposais avant aussi des formations euh, en centre, voilà, j'avais mon centre et tout, mais je me suis rendu compte qu'en 3 jours, 5 jours, moi, je proposais même 10 jours, on n'avait pas le temps. J'étais tout le temps frustrée parce que je me disais mais mes élèves n'ont pas le temps d'apprendre euh, d'apprendre à bien travailler puisque euh, j'ai pas le temps de leur transmettre tout mon savoir. Là en six mois, euh, je peux vous dire que on a le temps d'en voir des choses. Hein. Et j'ai des élèves qui ont en six mois réussi à voir mon niveau. Enfin, le niveau que j'ai mis euh, 10 ans à avoir. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est juste une progression de dingue. Et tout ça pour le prix d'une formation euh, classique en centre de quelques jours. quoi. Donc, euh, voilà, cette formation-là, elle coûte le prix que je demande pour euh, une semaine de formation en centre. Donc, voilà, là, vous avez 6 mois. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que pendant 6 mois, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné tous les jours. Et en plus de ça, euh, je propose donc euh, le groupe privé. Le groupe privé c'est vraiment on est toutes sur ce groupe on se parle tous les jours il y a des lives il y a, il y a plein plein de choses qui se passent sur ce groupe et euh, finalement toutes les filles qui qui ont qui ont intégré la formation finalement euh, se retrouvent maintenant à se, à se parler sur ce groupe et même en dehors puisqu'elles sont devenues des amies enfin voilà c'est juste génial l'ambiance qu'on a qu'on a tout ensemble et même quand, quand je ne suis pas forcément euh, toujours sur le groupe, parce que bien sûr, euh, voilà, je fais des vidéos, je fais plein de choses, je, je fais des nouvelles formations. Là d'ailleurs, je vais, je vais bientôt commencer la formation extension de cils. Enfin voilà, je fais plein plein de choses, donc du coup, je peux pas être toute la journée sur, euh, sur le groupe. Mais du coup, les plus anciennes, ce qu'elles font, c'est qu'elles euh, aident à la correction des nouvelles. Donc euh, voilà, les filles qui ont mon niveau, elles sont largement euh, à leur place pour, euh, pour répondre aux nouvelles. Elles savent exactement... Euh, ce que j'aurais répondu, et donc du coup, ben c'est juste génial quoi. Il y a une, une entraide extraordinaire et, il y a, et surtout beaucoup de bienveillance, puisque moi je suis contre la négativité vraiment. Hein. Si vous êtes négative, vous n'avez rien à faire dans ma formation parce que moi je veux pas des filles, euh, je veux vraiment pas de filles qui critiquent, qui disent ouais, mais euh, tu n'as rien à faire dans ce métier ou des choses comme ça. Pour moi, c'est pas du tout constructif, donc je veux que des choses qui peuvent faire avancer vraiment hein. euh, par exemple on peut dire écoute là c'est le début c'est normal que tu aies encore des difficultés si tu fais ça ça ça tu verras ça ira beaucoup mieux essaye ça la prochaine fois ou alors relime tes parallèles ou alors regarde le bombay il faut le, le faire comme ça ça ça aide à l'évolution de dire euh, c'est moche tu n'as rien à faire dans le métier ça ne sert à rien du tout à part démoraliser casser les gens moi je pense que Enfin, moi, je travaille pas sur le plan concurrentiel. C'est pour ça que je ne casse jamais personne. Même, euh, on pourrait dire voilà que j'ai des concurrentes, euh, des, des filles qui, qui forment tout ça, qui au départ me cassaient un petit peu. Moi, j'ai dit écoutez, faites votre chemin. Moi, je fais le mien. Euh, je pense qu'on a tous une place. Euh, on propose aucune la même formation donc après c'est aux gens de choisir ce qu'ils veulent c'est tout euh, voilà moi c'est moi c'est ma philosophie je travaille pas du tout sur le plan concurrentiel mais sur le plan créatif c'est à dire que je suis tout le temps en train de me demander qu'est ce que je pourrais faire pour améliorer mes formations qu'est ce que je pourrais faire pour aider les gens qu'est ce que je pourrais faire pour leur apporter euh, plus de flexibilité plus de voilà, de, de liberté aussi, puisque la formation que je propose, elle est vraiment, voilà, vous la suivez quand vous voulez. C'est vous qui choisissez votre rythme, vous choisissez tout dans la formation. Si vous avez envie de vous arrêter pendant un mois, et eh bien vous vous arrêtez pendant un mois. Le suivi il continue ensuite. Il n'y a pas de compte à me rendre, vous passez l'examen quand vous voulez. Euh, en plus, je propose un, un, un, un paiement en 12 fois. Donc vraiment, j'essaye toujours, toujours, toujours, de voir comment l'améliorer, comment vous aider un maximum, enfin voilà, <rire> vous l'avez compris, hein moi j'ai vraiment envie que vous réussissiez dans ce domaine. Moi j'ai d'ailleurs arrêté mon institut alors qu'il tournait bien, j'avais beaucoup de clientes qui étaient très très déçues que j'arrête, tout simplement pour me consacrer entièrement à mes élèves et à mes formations et à ma chaîne YouTube, tout ça, même si je publie pas assez régulièrement, mais j'ai tellement tellement de travail à côté que finalement je, je peux pas publier beaucoup plus quoi voilà, donc je fais au maximum. C'est pour ça que je vous publie les poses que je fais sur moi aussi. Donc, maintenant, ça a catalysé un bon moment. Donc, le petit doigt, euh, donc je le dégraisse et je vais repasser un petit coup de lime. Donc, justement, vous voyez, il reste encore euh, un petit peu de papier qui ressort. Donc, pour cela, je passe un petit coup de lime sur les côtés. Voilà j'arrive pas à trouver une position où je suis vraiment à l'aise pour bien vous montrer donc je suis désolée si vous voyez pas très bien alors sur les autres j'ai mis le semi-permanent pourquoi tout simplement parce que j'aime bien faire finalement des poses semi-permanent sur du gel je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien quelque chose que j'aime beaucoup faire donc du coup, du coup je le fais constamment sur moi voilà, là je relime un petit peu le dessus, pas avoir trop d'épaisseur, là vous voyez que mon ongle est un petit peu crochu, donc pour éviter cela, je vais bien placer ma lime en dessous voilà, et je vais limer finalement juste un peu sur l'avant sans toucher cette partie là pour essayer de remonter un petit peu la pointe, vous voyez ce que je fais voilà. je laisse un petit écart Alors les ongles naturellement poussent crochus, hein, donc il faut toujours les rattraper un petit peu. Je vais faire pareil de l'autre côté, si ça veut bien. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue, puisque sur ma main gauche je prends toujours pas mal de temps. Voilà, je vais juste relimer un petit peu au niveau de ma cuticule aussi. Pour avoir un joli passage, ça c'est très important hein, de, de bien travailler la cuticule. Je vais bien affiner la pointe aussi. là je reprends sur les côtés voilà donc là je vais passer un petit coup de bloc pour enlever vraiment les stries formés par la, par la lime et là vous pouvez voir que mon ongle est totalement réparé on voit plus rien donc voilà c'est la magie et c'est vraiment juste génial, ça évite d'avoir à, à tout refaire et puis à éventuellement s'arracher l'ongle beaucoup trop court. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer mon semi-permanent. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dégraissé sur les autres doigts puisque je vais l'appliquer. Donc on va peut-être pas refaire la même chose sur les mêmes doigts, on va peut-être changer.